Aujourd'hui, nous sommes à, à l'Arplex, donc l'Arplex Canebière, euh, qui a combien d'an d'existence, Bernard Cohen Presque un an. Presque un an. Donc, euh, on va parler euh, ensemble de, de cette, euh, puisque nous n'étions pas là pour l'ouverture, mais de cette progression qui a pu y avoir depuis le début, et puis ensuite, on va parler de votre programmation, et en même temps de vos spécificités, qui sont euh, euh, des choses très importantes pour la scène marseillaise. Est-ce que ça a été difficile de s'implanter sur la Canebière L'implantation en elle-même... Euh... Pas spécialement, la difficulté c'est d'ouvrir un bâtiment en pleine crise du Covid. On a ouvert fin octobre euh, avec le pass sanitaire, euh, un petit peu plus tard on a eu le passe vaccinal, un petit peu plus tard ou un petit peu avant, je sais même plus dans quel ordre ça s'est passé, on nous a demandé d'arrêter de vendre de la confiserie, des produits alimentaires et des boissons. Euh, parallèlement à ça, vous devez savoir que beaucoup de films ont été annulés, euh, purement et simplement pour aller sur, euh, sur les plateformes, je pense à pas mal de films de chez Disney notamment. On a encore eu le cas il y a une semaine avec le Pinocchio de Robert Zemeckis qui, est or, qui sort directement sur Disney alors que Zemeckis, Tom Hanks, ça aurait quand même sa place en salle. Mm. Donc euh, le contexte est difficile pour ouvrir un, ben, un cinéma, quel qu'il soit, Arplex ou un autre. Mm. Après, euh, quand on voit, euh, on compare les chiffres, vous avez dû voir beaucoup d'articles, ça compare toujours à 2019. Alors 2019, c'est vrai, c'est la dernière année pleine avant le Covid, mais en attendant, c'était une année un peu exceptionnelle. Il faudrait peut-être regarder un tout petit peu plus loin, 2018, 2017. Les chiffres sont mauvais, il bon, ne faut pas se mentir. Maintenant, notre travail, c'est de faire revenir les gens en salle. Et on a tous dans notre entourage plein de gens qui n'ont pas remis les pieds une seule fois au cinéma depuis la fin du premier confinement. Parce qu'ils ont pris des habitudes sur les plateformes. Euh, et puis ils se disent en fin de compte, c'est pas si mal que ça, ce qui est vrai, en partie en tout cas. Et euh, notre, notre travail à nous, aux exploitants, aux distributeurs, aux producteurs, c'est de proposer des contenus intéressants euh, qui méritent d'être vus en salle, en espérant que, que les plateformes ne les aient pas achetés avant. Le Covid, on ne peut pas tout mettre sur les plateformes. Le Covid a fait qu'accélérer le phénomène. S'il n'y avait pas eu le Covid... Oui, c'était prévu. Euh, voilà, ça serait allé plus progressivement. Vous savez, c'est un peu comme la vente en ligne. On a entendu beaucoup de choses sur la vente en ligne, que Amazon prenait tout, tout le marché. Mais oui, mais enfin, les commerces français n'étaient pas trop à la page au moment du premier confinement. Maintenant, ça commence à bien se faire. On voit bien que les sites français prennent de, prennent de l'ampleur. Je suis très attentif à la qualité de service parce qu'aujourd'hui, passer un film, c'est bien, choisir des films qu'on espère intéressants, c'est bien, mais il y a tout, tout un contexte, l'environnement, le confort, la qualité des projections, vous venez de le dire, l'accueil. Lors du recrutement, j'ai recruté que des gens qui sont des cultureux, comme on dit, pas forcément cinéma d'ailleurs, mais qui sont très sensibles à tout ça, plutôt que de chercher des vendeurs à tout prix, donc en tant que spectateur, vous avez un interlocuteur avec qui vous pouvez parler, puisque vous avez vu en montant, faire l'interview, qu'on fait des expositions, qui peut vous parler de photos, qui peut vous parler de peinture, qui peut vous parler de musique, des gens qui sont sensibles à ça. C'est un vrai choix de recrutement. Oui, alors justement, c'est cinéma et art, donc tous les arts sont un peu mis à l'honneur ici au jour d'aujourd'hui pas encore tous non, pas tout, mais l'objectif c'est d'y arriver effectivement oui. donc euh, on a tendance c'est un petit peu notre accroche quand on parle on est un cinéma mais pas que oui. et euh, après on, donc là vous voyez il y a une exposition de photographie euh, quelqu'un qui s'appelle Hannibal Renberg qui est absolument sublime il y a un graffeur qui s'appelle Nobi qui a fait des, des tableaux exprès pour l'exposition d'Arplex autour du cinéma on a ouvert avec un artiste qui s'appelait Le Turc entre temps, on a eu Lionel Sozoro et Brems qui faisaient de la peinture, euh, on en aura d'autres, ça c'est pour la, la... Quel est le, euh, le renouvellement des expositions les, les artistes restent exposés combien de temps euh, 3-4 mois en moyenne. Pour la programmation J'aurais tendance à dire cinéphile, c'est-à-dire euh, essayer de sélectionner du film grand public de qualité, euh, même si c'est très subjectif, euh, et de la rester assez accessible. Pas aller dans le, le cinéma RSC très pointu, j'ai travaillé dans des cinémas RSC très pointu, c'est pas du tout notre objectif. Il y a des cinémas sur Marseille qui font ça très très bien euh, et de privilégier la version originale ah, pour le coup, c'est vraiment notre particularité parce qu'à part les cinémas qui font de la RSC, on fait quasiment que de la version originale, on est les seuls à faire ça, mmh. euh, y compris sur les films pour enfants. Mmh. Oui, alors, donc est... oui, et moi j'ai remarqué que justement, euh, en étant venu plusieurs fois des projections publiques, euh, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants pour les versions originales, oui. donc, et ce ne sont pas que des anglais, donc ah, bon, en même temps en... vous avez une, une notion pédagogique là déjà dès l'enfance pour les découvrir des films ben, Je ne sais pas si on peut dire que c'est pédagogique, mais c'est... J'entretiens. Tant mieux. Tant mieux. Mmh. Mais euh, après, ben, notre public, je vous disais, euh, nos, nos salariés, on a, on a recruté des personnes qui, qui sont très sensibles à la culture. Et notre public ne euh, vient pas au cinéma euh, se faire un film, comme on dit familièrement. On a un public qui est assez exigeant. Donc, euh, qui est aussi exigeant avec euh, leurs ados, notamment. On voit bien, on a un film... Euh, qui s'appelle Every Everywhere uh, All At Once, qu'on oui. qu on passe exclusivement en VO. On a eu beaucoup d'ados, euh, mais une catégorie d'ados, c'est sûr qu'en faisant quasiment que la version originale, on perd une partie du public qui préfère la version française, mais euh, on ne peut pas faire les deux. Euh, ouais, il faut bien trouver une identité, et notre identité, elle est là-dessus. Oui, et vous avez euh, remarqué une progression justement de, de la fréquentation ben, au niveau de la version originale, oui, oui parce oui. qu'au début, on, a, on ouvre, première semaine, deuxième semaine, on mettait un petit peu de VO avec parcimonie, on s'est rendu compte que pour un film qui avait quatre séances par jour, avec trois en français, une en VO, ben enfin, au bout du compte, la séance VO domine, en cumule même les trois VF, donc petit à petit, on a étiré les VO, et aujourd'hui, il y a plein de films que je ne propose même pas ou même plus en VO, en VF, pardon. Les gens qui viennent ici peuvent aussi manger avec deux <rire> formules. Donc c'est vrai que c'est pour ça que on vous appelle ciné art food. Exact. Voilà donc euh, c'est complet c'est un complexe voilà, complet ça, c est, c est, ça, euh, il y a deux établissements qui font partie du bâtiment je ne les gère pas bien entendu j'ai aucune compétence pour faire de la restauration mais vous avez au rez-de-chaussée la brasserie de Blum euh, qui propose une cuisine euh, un peu bistrot euh, avec des produits locaux en cycle court etc dans un, un cadre assez dépouillé assez brut ils font pas mal d'animation musicale aussi euh, ils sont en train de mettre en place je crois des scènes ouvertes de temps en temps donc je vous invite à y aller, et puis en toiture, on a un toit terrasse, un rooftop, on l'appelle comme on veut, qui s'appelle Les Réformés, euh, qui travaille très bien, qui marche très très très bien. En même temps, moi je peux le dire, c'est très très bon, bon. j'y suis allé, c'est vraiment, c'est une cuisine exceptionnelle, je trouve, ouais, ouais, ouais. c'est très rare sur Marseille. On mange très bien, l'équipe est vraiment agréable, et dynamique, ils ont des animations, ils font des soirées DJ avec la Dame, des gens du collectif de la Dame Noire, euh, ils font des soirées de jazz le mardi, euh, ils vont faire bientôt euh, reprendre un peu des comédie clubs. ils avaient fait un test l'année dernière, vu, ils sont très dynamiques et on est très content de les avoir au, au sein même du bâtiment. Alors vous accueillez aussi les festivals, dernièrement on a reçu, vous avez reçu euh, Musique et Cinéma. Voilà on a eu et... Musique et Cinéma, on a eu le Feed aussi également. Euh, là j'ai le Marseille Web Festival qui s'installe chez nous début octobre. Et, euh... Il y a d'autres surprises qui vont arriver. Et le côté concert, donc vous ouvrez vos scènes donc aux artistes, mais en même temps, quel programme All donc vous avez choisi. C'est vous qui avez choisi le titre Non, en fait, si vous Parce que All Jazz c'est un film de Bob Foss, oui, bien vous sûr, bien vous, sûr, vous sûr. souvenez, oui. en tant que cinéphile... Il y a même eu la palme d'or, oui. il semble, oui. ex c'est oui. euh, ça. Noir, oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Que le spectacle commence, ça, ça voilà. en français. Mmh. Oui, voilà. Et... Euh le Dajaz en fait c'est né si vous voulez alors là il faut que je fasse un peu d'histoire la personne qui a construit ce bâtiment qui, a, qui est propriétaire c'est un monsieur qui s'appelle Philippe Dejuste qui a un cinéma à Blois qui a deux cinémas à Blois dont un RLC d'ailleurs et qui a, il a ouvert un multiplex dans les, au tout début des années 2000 même en 99 peut-être et puis petit à petit il, a, il, a, il s'est retrouvé à la tête de 27 ou 28 multiplex euh, sous l'enseigne Cap Cinéma qu'il a créé et euh, il y a une 13 ans je crois, 13 ans, et il s'est dit, euh, vous pouvez aller voir dans n'importe quel cinéma, un cinéma fait son chiffre d'affaires sur une centaine de journées de l'année, le reste du temps il y a des énormes créneaux où les salles sont vides, mais vides euh, réellement, souvent avec zéro spectateur, quand c'est un ou deux on est content des fois, et il s'est dit c'est bien dommage parce qu'on a quand même des, des salles au niveau acoustique qui sont formidables, Là, je parle des cinémas au sens large, oui. en fait, ça, au niveau acoustique, ça répond bien. Dans beaucoup de cinémas, il y a des avant-scènes, voire même déjà des scènes. Euh, il est passionné de jazz, il a eu la petite étoile, la petite lumière qui s'est allumée, il a rencontré quelqu'un qui fait de la programmation de concert, et ils ont monté ce concept au-delà de jazz qui, qui allait dans les caps cinéma. Et euh, il y a 4 ou 5 ans de ça, a, le dernier cinéma qu'il a construit, c'était euh, celui de Nîmes à la gare, et quasiment le jour où il a ouvert, en fait, il a vendu tout son groupe à CGR, sauf euh, le premier à Blois, qui était son premier bébé. Et puis, ben, il vient, on vient d'ouvrir celui-là. Et euh, le concept adage est complètement pérennisé ici. Hum. Alors, Mais on vous... va s'ouvrir à d'autres choses aussi. Oui. Alors, cette nouvelle saison, donc, vous avez une super programmation. Oui. Donc, euh, je vais inviter donc, les, les spectateurs à regarder, euh, parce que... même. Par contre, vous avez eu déjà des antécédents. Vous avez déjà eu le, le fils de Clint Eastwood qui est venu. Oui, on a eu Kyle Eastwood, mm. parce que la première année, avec le Covid, on y était allé oui. doucement. On a eu André Manoukian qui était là pour l'inauguration du bâtiment. D'ailleurs, notre grande salle s'appelle la salle André Manoukian, euh, qui est venu jouer avec China Moses. Robin Mackell qui est venu, et on a terminé au mois de mai avec Kalevisto. Pour la saison prochaine, je veux dire, il y a eu deux désistements Dommage euh, C'est ce qui arrive quand on programme euh, à l'avance Malheureusement, mmh. on a le mmh. premier concert a été annulé, euh, qui était Eric Gates. On essaiera de le faire venir l'année suivante. Et on a Cock Robin qui a annulé aussi, euh, c'était en février. C'est dommage parce que Cock Robin, c'est un groupe pop des années 80. Et oui. Mais là, il tournait dans un contexte très particulier, piano chant. D'ailleurs, sa tournée s'appelle Voices Tour et euh, il joue le même répertoire, mais plus du tout pop tout de façon pop et c'était assez sublime bon j'ai vu que des vidéos pour le coup mais euh, c'était assez chouette c'est un peu dommage mais sinon mmh. bon on en a encore six et on va peut-être le remplacer celui-là mmh. on en a encore six euh, vous voulez que je vous dise qui on a on a bah, regardé il y a des, y a des grandes images fred, oui on est essentiellement sur de l'artiste international mmh. on a fred wesley donc je pense que vous connaissez qui est oui. le directeur musical de james brown mmh. qui a même travaillé avec les red hot chili peppers euh, euh, travailler pour le, le cinéma aussi. Oui oui oui oui c'est un grand, grand bonhomme comme on dit mm. euh, du jazz, euh, jazz soul des, de la musique américaine. Euh, on a Michel David qui est à mi chemin entre le jazz et le gospel, qui est, euh, elle a un côté meneuse d'homme sur scène, elle est assez incroyable, elle a une énergie euh, de malade. Après on a euh, Sly Johnson qui, qui était avec Sian Sopacrou, euh, qui fait de la beatbox, qui, fait, qui chante magnifiquement bien aussi. On a alors là on est très fier, on a euh, Ida Nielsen qui vient. Ida Nielsen, elle n'est pas très connue à part des musiciens purs, euh, mais c'était la bassiste de Prince. Et je peux vous dire qu'elle a été élue euh, par je ne sais plus quel grand journal de musique internationale euh, euh, parmi les dix plus grandes bassistes euh, vivantes. Euh, elle est assez incroyable. Là, ça sera beaucoup plus funk. On a aussi Judith Hill, que vous avez probablement vu euh, dans deux films. Euh, le film sur la dernière tournée de Michael Jackson qui s'appelle This Is It, c'est elle qui chante oui. The World avec lui. Mm. Et il y a eu un très beau documentaire il y a cinq ans à peu près qui s'appelait euh, euh, 20 Feet From Stardom, où il y a un grand passage sur elle d'une vingtaine de vu. minutes. Très bon documentaire mm. sur justement les, les backing vocals euh, des, des chanteurs. Elle a joué avec Sting, avec Stevie Wonder, bon, Michael Jackson. Oui. Euh, elle est assez incroyable. Et on a Liz Wright qui avait été annulée au mois de mai l'année dernière, donc qui vient. Au Là. En tout cas, que, que des choses prestigieuses donc, euh, dont vous pouvez être fier et, et, et vous êtes fier de diriger ce, ce multiplexe, je tout suppose. Tout à fait, oui. Donc, vous avez l'air d'aimer ça. Oui, vous oui. êtes un cinéphile. Ben, j'ai deux passions c'est le cinéma et la musique. Donc, mm. euh, eh ben, voilà. Et la photo en troisième, on dirait. Un peu moins la peinture à titre personnel, mais mm. je suis sensible quand même. Non, c'est. Il y a un vrai beau projet, quoi. Oui, en tout cas. Euh, ce qui m'a motivé de venir ici, si ça avait été simplement un cinéma. Ça fait 32 ans que je fais ça, je pense que. Et a un moment où il faut travailler, j'aurais peut-être fini par dire oui, mais euh, j'aurais tenté d'autres pistes avant, j'avais envie de, justement, de travailler un peu différemment. Et, et voilà. voilà, nous, euh, ce qu'on souhaite, c'est que arplex canne prenne un envol et qu'il perdure et qu'il progresse de plus en ça plus. Va venir. Voilà. que oh, oui, les spectateurs oui. reviennent en salle, voilà. chez nous et chez tout le monde, il faut que voilà. le cinéma se relance. Vraiment. Et oui. En tout cas euh, Bernard Cohen merci beaucoup et merci. puis à bientôt sur les sur les événements euh, de l'Arpex Canbière. merci, merci. merci.